Le 5 novembre, on a eu 8 morts à cause de l'incurie de la ville de Marseille. Samedi, on a eu un mort à cause des violences policières. Et c'est des violences policières qu'on tué des gens chez eux, qui n'avaient rien à voir avec les mobilisations. Une dame de 80 ans, qui était innocente de tout, et qui voulait juste se protéger des gaz lacrymogènes. Donc aujourd'hui, la seule prise de parole qu'il va y avoir, c'est Dominique, un voisin, et ensuite on fera, parce que c'est vendredi, que c'est un jour saint chez nous, on fera ce qu'on appelle la Fatiha, donc je vous demanderai tous de joindre les mains comme ça et mon Monji va lire la Fatiha. Ceux qui savent la lire, ils la lisent et les autres, juste de joindre. Et après, à part ça, à, après ça, pardon, on fera une minute de silence en hommage à Zineb. On est juste là pour ça. Il n'y a pas de rééducation politique. Par contre, le seul message qu'on envoie, c'est que même si elle n'avait pas sa famille de sang ici, nous tous les Marseillais, on est sa famille de cœur. Et on ne laissera pas passer ça. Et on demandera des comptes au professeur de police et au procureur. Et à l'enquête, pour qu'elle ne soit pas morte pour rien et que les assassins de cette dame soient punis. C'est tout. Bonjour. J'ai juste un petit message, comme ça, je suis un voisin, simplement. J'habite au 22, au-dessus, euh, dans, dans la rue. Voilà. Euh, C'est par rapport aux violences policières, des violences complètement démesurées, non. Des violences qu'on a vues s'installer dès le 1er décembre où un nombre incroyable de gaz lacrymogènes ont été jetés sur des manifestants et où Zineb a été visé par un CRS qui lui a lancé une grenade lacrymogène en pleine face et dont elle est morte hein, au quatrième étage elle est morte des suites de cette grenade lacrymogène et non pas d'un arrêt respiratoire comme certains le disent, comme le procureur comme on le disait avant pour Adama Tramore qui a été tué de la même façon par la police et à qui on a dit simplement que c'était un arrêt cardiaque donc cette foutaise, ça suffit et on voit les violences policières aujourd'hui qui s'étendent avec nos minots tous les jours, nos minots sont matraqués vont tirer euh, des flashballs euh, contre eux, c'est une situation absolument insupportable. Et donc, je tiens à rendre hommage à Zineb, qui a été tué par la police, et il faut le dire, elle a été tuée par la police. Je vais lire un verset du Coran à sa mémoire. Et, euh, et voilà. Bismillah, <sor> Rahman, <-s> Rahim. Alhamdulillah, Rabbilah, Alami. En Rahman, Rahim. Maliki, en Midjil. Il wa a un peu de <'étonne> صراط الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم